Pour l'heure, un prototype. Mais ce drôle d'engin équipé de panneaux solaires alimentant un moteur électrique doit participer au Sun Trip 2018, raid entre Lyon et la Chine à l'aide de vélos électriques solaires. Donc, toi, tu vas t'occuper de régler la vitesse maxi. Et tous les deux, vous regardez, vous allez centrer la roue arrière. Alors, tu vérifies l'attention de la chaîne. Ouais. Bernard Coquille pilote l'engin qu'il utilise aussi dans ses cours et travaux pratiques à l'IUT de Tarbes. Car le tricycle décline technologie enseignée à la centaine d'étudiants répartis en différentes spécialités. Les étudiants, même s'ils ont un diplôme de génie mécanique, quand ils vont être dans le milieu du travail, ils vont travailler sur des dispositifs où ils verront de l'électronique, ils vont voir de la programmation, ils vont voir des matériaux nouveaux, différentes façons de fabriquer. Et là, sur un engin comme celui-là, on retrouve un petit peu toutes ces choses-là. Un tricycle comme support d'enseignement, c'est déjà pas banal. Autre avantage du projet sa longue préparation. En plus ça se, ça se fait dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a la durée de l'étude, la durée de la réalisation et puis ensuite l'exploit, enfin ou la, ou la participation lors de l'événement lors de qui, qui est importante. Bon, l'accélérateur, il est là. Et le frein, et le frein ici. L'IUT accueille aussi quelques étudiants chinois précieux pour préparer et partager l'aventure et qui sait peut-être participer au RAID. Départ dans un an, le temps d'une bonne préparation physique.